Bonjour tout le monde, cette semaine c'est le retour du format derrière le rideau où je vous emmène avec moi dans mes pensées pendant des concerts, des compositions, des répètes, bref pendant l'exercice de mon métier de musicien. Aujourd'hui, ou plutôt cette nuit, je vous propose de me suivre dans la création de l'arrangement d'une chanson pendant le deuxième confinement. La chanson a été écrite dans l'après-midi et pour battre le fer pendant qu'il est chaud, j'ai décidé de poser mes idées dès le soir venu. Vous êtes prêts Alors c'est parti Allez, c'est parti. Il est 23h. J'ai une petite idée de chanson cet après-midi. On est en plein confinement. Demain matin, j'ai pas d'échéance. De... La nuit m'appartient. Alors, je vais commencer par une étape que j'ai beaucoup trop souvent négligée. Définir un tempo et prendre le temps de bien définir le tempo. Quand on ne fait pas bien cette étape, on prend le risque de faire ce qui m'est arrivé plein de fois, c'est-à-dire de passer 4 ou 5 heures à faire un arrangement, à enregistrer des voix, des guitares, des chœurs, euh, bref, à enregistrer plein de trucs pour s'apercevoir 4 5 heures plus tard que c'était un petit peu trop rapide ou trop lent. Donc dans ces cas-là, il faut tout refaire. Mais là, c'est pas le cas. Le tempo est bien fixé. On peut donc passer à l'enregistrement d'une guitare témoin. cette guitare n'a pas, pas vocation à être définitive, c'est juste un guide pour poser mes idées d'arrangement par la suite, donc je vais jouer juste la grille d'accords qui est sur mon cahier. Alors là, c'est clairement l'étape qui me soude le plus. Il faut que j'enregistre une voix témoin, après la guitare témoin. Évidemment, euh, faire un arrangement, c'est euh, orchestrer une chanson, mettre des instruments. Et l'idée, c'est quand même de souligner ou, ou d'illustrer un peu les paroles. Donc, il y, y a vraiment besoin que je sache ce que va faire la voix. Mais c'est évidemment pas la voix définitive, c'est encore une fois un guide. Tant pis pour les sirènes, on saura bien assez tôt, une bulle autour de nous. Ok, on peut donc passer aux choses sérieuses, l'arrangement à proprement parler avec un piano que j'entends depuis le début de l'après-midi. Un truc qui me plaît bien, c'est une note qui va bien, c'est le, le La que je joue sur un, un, l'accord de Sol, sur les deux premiers accords. Je pense que je vais garder ce, ce truc-là, je vais, je vais enregistrer ça. Baisser ma voix parce que là c'est insupportable. Voilà. Et donc je vais poser mes idées. Ah, je me suis trompé. Ok, j'ai déjà un cycle qui est bien, je vais essayer d'aller au bout quand même, mais au pire je pourrais faire un copier-coller. Alors un peu de rythme. Je pense que sur cette, euh, cette chanson, je vais, je vais essayer d'imaginer un rythme un peu, euh, un peu enfin, très acoustique, quoi. Avec une, une, une caisse claire sans timbre, par exemple. Un truc assez étouffé. Peut-être jouer au ballet. Là, c'est pas au ballet et c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Je vais essayer de trouver un truc. De toute façon, je vais envoyer ça à mon ami Romain, qui est batteur et qui saura exactement quoi faire. Mais j'aime bien, quand on travaille avec Romain, en général, je lui envoie une, une ébauche, un truc que moi j'entends. Et du coup, lui, il pose une batterie digne de ce nom. C'est vachement mieux avec des, avec des balais. Je pense que je vais faire une intro avec une caisse claire sans timbre. Et après, je passe au ballet. Si c'est du pareil au même, c'est ainsi que je reste à flot. Alors, ensuite, on va mettre un peu de rythme avec un shaker. Je ne sais pas exactement quand est-ce qu'il va venir, quand est-ce qu'il repartira, mais. Un shaker comme ça qui fait les doubles croches, ça, ça ne peut que rythmer le morceau. J'en aurais forcément besoin. Donc je l'enregistre sur l'ensemble de la, de la chanson. On verra à quel moment je le mets. Ensuite, pareil pour le, le tambourin, hein, je mets ça sur les fins de cycle. à la basse alors là c'est le gros morceau c'est une chanson assez ronde en plus que j'enregistre la nuit donc j'ai envie qu'elle ait une, une humeur cette musique et la basse va jouer ce, ce rôle je fais volontairement une ligne assez sobre Là l'idée c'est pas de remplir un max, j'ai l'impression que ce genre de chanson nécessite vraiment du silence. Cela dit, j'entends quand même à cette chanson une coda, c'est-à-dire une, une fin de chanson, assez fournie. Et j'entends des cuivres derrière. C'est pas mal ça, ces petits chromatismes là. Ça, Je pense que je vais garder ça. Ça, c'est bien ça. Alors, qu'est-ce que ça donne avec le reste? Ah, ouais, c'est très bien. Je vais garder ça. Alors un trombone, lui il va venir soutenir les trompettes, mais plutôt dans les graves. Alors on enregistre ça. je vais mettre des, des cordes les cordes je pense que je vais pas leur, leur faire une partie très très euh, dense elles sont là juste pour la texture vu que les cuivres euh, parlent beaucoup comme d'habitude en arrangement euh, si tout le monde parle en même temps on n'arrive pas trop à distinguer les instruments donc euh, puisque les cuivres sont bavards hein, ben, les cordes le seront moins Il y a juste quelques petits placements rythmiques qui vont pas avec... Le, je vais mettre les, les cuivres en solo pour régler ce petit détail. À ce moment-là, tout à l'heure, il faudra que je rajoute quelque chose. Ça commence à être long. En fait, je, je veux que le, la fin de cette chanson soit longue. Mais euh, il faudra que je rajoute une couche de quelque chose, je ne sais pas quoi. Qu'elle soit en l'air cette note là. Ok, et si je mets l'octave, du coup, ouais, c'est très bien, c'est très bien. Allez, on va prendre ça. Allez, donc les fameuses cordes en spiccato. Ouais, je pense que c'est exactement ça qu'il faut. Bon, je ne sais pas encore à quelle octave, mais en tout cas, ça va ça va vraiment apporter ce côté euh... ouais, majestueux. quoi. Sur tous les temps. Peut-être qu'après, même, je les mettrai sur les croches, voire les doubles croches. À la fin, en fait, c'est ça qui va donner euh, l'évolution dans la fin de ce morceau. Alors, peut-être un violoncelle mais là c'est compliqué parce que le violoncelle il, il joue plutôt dans le registre des graves. Dans les graves il y a quand même les trombones euh, et il y a la basse. Donc il faut qu'il soit indépendant des trombones et des basses qu'il y ait quelque chose à vraiment à raconter quoi. Ça c'est pas mal ça ça me plaît ça c'est pas bien, ça ça va doubler la base, donc ça a aucun intérêt. Ça c'est bien. Ça c'est bien aussi. Si c'est pas mal en fait, je pense que je vais garder cette idée de violoncelle. Voilà, voilà Vas-y que je reste à flot